Bonjour à vous, donc aujourd'hui on va voir l'obligation de porter secours. C'est un texte qui est pas très euh, adapté, pas très connu malheureusement par les, les avocats. Donc euh, ben, on va imaginer quelqu'un qui est blessé au bord de la route, et puis il y a euh, quelqu'un qui arrive, un, un passant, et ça tombe bien, il est médecin. Il dit en fait je suis médecin, c'est vrai, mais je suis médecin étranger. Je suis de un touriste de passage en France, et je n'ai pas le droit d'exercer euh, la médecine en France. Alors en théorie c'est vrai. Euh, et, et, et ce qu'il va dire, il va dire bah, « je m'en vais <rire> ». Et, et le mec va partir. Donc c'est choquant. Le, euh, on, on va prendre un autre cas de figure. Ce n'est plus un touriste étranger. On va, on va prendre un médecin, un médecin français euh, conventionné de secteur 2. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dépasse les, les honoraires de la sécurité sociale. Euh, qui se fait payer plus cher. Euh, donc ça, il y a des médecins, ils ont ce droit-là euh, de se faire payer plus cher que ça. Donc il voit l'accident, il dit « je suis conventionné, je suis plus cher que la Sécurité Sociale. Si j'ai aidé cet homme, je ne suis pas sûr qu'il me paierait les dépassements d'honoraires. Il doit donc attendre de se faire soigner par quelqu'un d'autre. <rire> » Et donc, le mec, il s'en va. C'est-à-dire qu'il dit « ah non, non, il euh, y a un blessé au bord de la route, mais moi je ne vais pas l'aider parce que je suis plus cher. <rire> je ne l'aide pas. » Mais c'est dingue, c'est choquant. Donc, pour éviter ces situations absurdes, et choquantes et dramatiques, on a créé l'obligation de porter secours. Et pour ceux qui ne remplissent pas cette situation, il y a des peines d'amende et des peines de prison. C'est la fameuse non-assistance à personne en danger. Le but de, de ça n'est pas de punir les, les gens qui n'aident pas, mais plutôt leur dire vous avez une obligation légale d'aider. Quand vous voyez un blessé au bord de la route ou quelqu'un d'autre qui a besoin d'une aide, on va voir quelle personne, vous, vous avez l'obligation de tout faire. Voilà. Il s'agit de l'article... 223-6 du code pénal, il y a deux alinéas qui sont des paragraphes euh, qui sont intéressants. Le premier, qui est empêché par son action immédiate, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, qui s'abstient de le faire, il est puni de 5 ans de prison et d'une amende. Donc là, par exemple, le médecin étranger est, est puni, il est coupable du délit de refus d'assistance. C'est la déclaration du juge. Le médecin qui voulait se faire payer plus cher, il est coupable du délit de refus d'assistance, lui également. Il y avait deux situations. La première, c'était celle des, des personnes qui sont victimes d'un crime ou d'un délit. Et la deuxième, c'est celle des, des gens qui sont donc victimes d'un accident, de quelque chose qui est en cours, qui est très grave. C'est-à-dire, on appelle ça le péril imminent. Nous allons voir le cas de ben, quelqu'un qui n'est pas médecin, qui passe à, à côté de l'accident. Il dit, je ne suis pas médecin, mais je dois aider lorsque je vois une personne blessée ou en danger. C'est exact. J'appelle les secours. Et puis, je m'en vais. <rire> là aussi, <rire> c'est les deux premiers sont bons. Mais non, il ne faut pas partir. Il doit rester et attendre euh, que la personne blessée soit euh, pr euh, soit prise en charge par les secours. Si, par, par exemple, il appelle euh, l'ambulance, mais il n'y a aucune ambulance qui vient, eh ben, euh, cinq minutes après ou un, euh, dix minutes après, il rappelle euh, jusqu'à ce que la, les, les médecins viennent. Euh, voilà, Il faut constater que les secours effectifs sont bien là. Par exemple, on peut imaginer, il va être en retard pour son travail. Donc il appelle son patron, il dit « il y a eu un accident sur la route, j'attends les secours, j'aurai du retard au travail ». Et le patron lui dit « bon alors déjà il sait pas ce que lui raconte l'autre, c'est quoi cette histoire Non, non, tu viens de travailler ». Et, et, et l'autre qui a obéi « ok patron, j'arrive ». Et il s'en va. Eh bien il va être euh, coupable lui aussi parce qu'il a écouté son chef au lieu d'écouter la justice. On n'écoute pas le chef, on doit écouter la loi euh, qui oblige à aider. Alors, autre cas de figure, une personne qui est en train de se noyer. Là, cette fois-ci, euh, celui qui se noie, il voit que le, la personne qui passe ne, ne va pas l'aider. Il regarde, mais euh, il semble pas euh, vouloir l'aider. Malheureusement, tout le monde n'aide pas en, en cas de danger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette loi. Et donc, euh, le noyer, euh, c'est la personne qui se noie, va, va l'insulter, va lui dire « Eh oh, euh, connard, aide-moi » Et l'autre, qui n'a pas envie d'aider, euh, au fond de lui-même, il n'a pas envie, mais il va se servir de prétexte. « Ah non, si tu m'insultes, je ne t'aide pas !» et je te laisse mourir et te noyer. Donc ce n'est pas bon. Ça c'est choquant. C'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un vous insulte, il vous dit « connard », qu'il faut le laisser mourir. C'est très grave. Donc la personne est coupable, la loi est stricte, on doit aider la personne en danger. On peut imaginer un autre cas de figure, c'est deux personnes qui se disputent, donc elles ne sont pas amies, elles se disputent, l'une des deux pousse l'autre à l'eau, et l'autre qui voit qu'il va se noyer, son propre ennemi qui l'a poussé à l'eau mais qui voit, mince, euh, j'ai exagéré, l'autre, euh, moi je voulais le frapper, mais je ne veux pas euh, qu'il se noie, je veux pas le tuer, C'est même pas une question de loi, c'est juste une question de logique, c'est-à-dire qu'on veut donner une leçon à quelqu'un, mais pas au point de le, le tuer, pas au point de le mettre en danger gravement. Et eh bien, donc, son ennemi va quand même dire, oh là, tu te noies, je prends une bouée, je t'aide, je te je te jette la, la bouée à l'eau, tu, tu vas te sauver. Euh, voilà. Et là, cette personne, elle agit conformément à l'aide à apporter, la on va retrouver cet exemple même par exemple avec des avocats quand ils vont défendre une affaire ou quand certains vont mentir, c'est-à-dire un avocat de la partie adverse ne doit pas mentir ou ne doit pas faire accuser à tort euh, un innocent. <rire> ou, ou quelqu'un qui est victime, l'avocat de la partie adverse doit avoir le même raisonnement que que cette personne-là, soi-disant ennemie, qui va quand même jeter la bouée, et doit l'aider. Le, le code de déontologie de RIN Rien des avocats interdit aussi de, de présenter des faux arguments où je, je, mais il y a des avocats qui sont pourris et, et qui font n'importe quoi. Voilà. Donc nous avons vu là qu'il y a deux cadres d'assistance obligatoires, c'est les deux premiers euh, paragraphes euh, que j'ai pointé en bleu. Donc soit un crime ou un délit, contre l'intégrité euh, corporelle d'une personne quand c'est un délit, et soit un crime, un crime en général, il faut éviter n'importe quel crime. Le crime c'est tout ce qui punit de plus de, de 10 ans de prison, 15 ans et plus. Par contre un délit c'est... Euh, euh, une bagarre, etc. C est, c est, euh, ce n'est que une agression, ce n'est qu'un délit. Un, a, un harcèlement, c'est un délit. Et euh, le deuxième cas de figure, c'est euh, quand une personne est en péril. Donc le péril, c'est tout de suite, elle va mourir. C'est le cas de la noyade, le cas de l'accident de la route. Alors maintenant, on, ben, on va prendre le, le cas d'un délit, par exemple... Je vais employer des mots qui vont être au regard de la loi et non pas de la triste situation des victimes. C'est-à-dire que mon but n'est pas de choquer, mais d'expliquer que la loi n'est pas toujours une logique humaine et compréhensive. Donc euh, il va y avoir ce décalage que je ne, avec lequel je n'adhère pas forcément, mais c'est euh, pour expliquer la loi. Donc là, nous avons le cas d'une femme qui se fait agresser, qui appelle au secours. Et puis par hasard, il y a un policier qui passe par là et qui lui dit « Ah, ma petite dame, vous n'avez pas de chance ». Je viens juste de terminer mon service et je rentre chez moi, je vais me changer. <rire> Donc ça, c'est un, un peu aberrant. et Il rajoute, passez me voir dès demain au commissariat, j'enregistrerai votre plainte. Donc il y a des gens qui, qui peuvent faire comme ça, qui disent, ah ben non, mais là je ne peux pas vous aider. C'était un peu le, le, le message que je disais en avertissement tout à l'heure. Je ne veux pas choquer, mais ce type de situation peut exister dans, dans des circonstances qui, qui sont parallèles, ou qui sont similaires. Euh, alors... Euh, nous, nous devons faire un peu de psychologie facile. Euh, comprenez bien, je, je m'adresse à ceux qui sont victimes, je, celui qui ne vous aide pas lorsque vous en avez le plus besoin, il a très peu de probabilité de vous aider plus tard. Ne perdez pas votre temps avec lui. Alors, ne confondons pas un état de détresse actuel avec ce qu'on appelle la justice. Ça aussi, c'est le, le point au, auquel euh, je souhaite insister. C'est-à-dire que même si ce sont les mêmes personnes qui interviennent, des policiers, et là on vient de le voir, le policier qui lui plaintes plainte demain, ou des magistrats, etc. Il ne faut pas confondre ces, ces deux états-là. Donc la détresse, c'est une chose, et la justice, c'est malheureusement une chose parfois différente. Donc on, on va prendre un dialogue surréaliste, par exemple, euh, parce que là je, je souhaite insister pour les personnes qui sont victimes en cours pas les personnes qui sont victimes, euh, qui ont été victimes avant. C'est-à-dire, euh, j'ai cité le cas de, de personnes décédées, ben, c'est trop tard malheureusement. Donc là, on est euh, sur de, des cas en cours. On va dire, ben voilà, la justice est immédiatement saisie, c'est le juge qui parle, euh, et elle va être rendue. Mais mais il y a le, le mec, il est blessé, l'autre il est en train de se soigner, la femme elle est en train d'être frappée. <rire> Ça peut être des violences conjugales par exemple. Le mec il hurle, euh, euh, euh, l'autre il fait glou glou glou, et la femme elle aïe ouch. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Il ne peut pas y avoir de prétendue justice tant que les victimes sont toujours en train de subir une violence ou un danger. Ça, il faut se le mettre dans, dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut stopper le, le crime ou l'action criminelle, il faut stopper le, le danger, et ensuite, la justice, elle rendra son verdict deux ans, trois ans plus tard. Mais il ne faut pas confondre les, les deux choses. Ce n'est pas parce qu'on demande à un policier d'intervenir ou à un juge ou quoi qu'on euh, va demander l'arrêt de, du crime en cours. Donc, les personnes qui vous diront d'aller devant la justice, par exemple, en se contentant d'une simple plainte ou d'une main courante, alors que vous continuez à être victime, ben, malheureusement, moi, je dis que ce sont soit des escrocs, soit des incompétents. Les incompétents, euh, les lâches, rentrent dedans. C'est-à-dire que la personne qui est lâche qui, ou qui ne veut pas euh, travailler, euh, il n'a pas, euh, pas la force en lui d'agir. Euh, il est incompétent. L Là aussi, qui va décider si vous êtes vous, euh, vous <rire> qui décide si vous êtes victime d'un crime ou d'un délit en cours eh ben, c'est vous. Et <rire> uniquement vous. C'est vous qui savez si on est en train de, de s'en prendre à vous ou non. Voilà. On peut vérifier la, la jurisprudence qui est liée à l'article 223-6 du Code pénal. Alors, cette, la jurisprudence, en, en résumé, c'est plusieurs décisions pénales qui sont venues confirmer et préciser des petites conditions d'application de texte. Voilà. Et, et vous le reconnaissez dans ces gros livres rouges. Donc, euh, je vous invite à le lire. Je répète que je ne suis pas avocat. Euh, par contre, ces bouquins, je les lis. <rire> Peut-être un peu plus souvent que, que ce que d'autres personnes devraient faire. Euh, qui sont avocats ou juges, ou policiers, ou etc., ou magistrats. Donc euh, il n'y a pas beaucoup de pages. Dans ce gros livre, vous allez dans une bibliothèque, vous le prenez, il n'y a que 5-8 pages à lire concernant euh, l'article 223-6 du code pénal qui traite de l'assistance à personne en danger, c'est très instructif. Voilà. Alors. Que vient confirmer la jurisprudence Eh bien, la jurisprudence, déjà, elle précise que ce n'est pas la personne qui est censée aider ou de confirmer ou d'infirmer euh, si la victime, elle a besoin d'aide. Donc ça, ça, je vais reformuler. Quand on vous appelle à l'aide, vous devez agir sans vous poser de questions. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de réfléchir, « Ah ben non, euh, il peut s'en sortir ou non. » Exemple, euh, « Tu n'as pas besoin de mon aide, garde ta tête hors de l'eau et tu vas flotter. » Et le mec, il s'en va. Non, non, non, et le, le mec est coupable parce que la jurisprudence l'oblige à aider systématiquement. Ou l'autre, il va dire ben, Je ne vois pas de sang dans cet accident, donc c'est pas grave, je m'en vais. Non, non, tu <rire> ne t'en vas pas, tu es coupable. Ou une autre fois, euh, il va dire ah ben non il y a un homme une femme qui se dispute je euh, ne dois pas aider parce que c'est une dispute conjugale euh, une dispute conjugale euh, ça m'étonnerait enfin même dans une dispute conjugale il ne doit pas y en avoir donc celui qui décide ce n'est pas la personne qui doit aider celui qui décide c'est la victime et ça gardez euh, si vous êtes victime vous-même ne tombez pas dans le piège d'écouter les autres qui vont vous dire non t'es pas victime ou quoi non c'est vous, vous vous savez si vous êtes victime ou si vous ne l'êtes pas c'est très important et j'insiste aussi sur le délit en cours en revanche, euh, qui décide s'il y a une victime, donc ça c'est la, la nuance, la différence, qui décide s'il y a une victime euh, d'un crime ou d'un délit passé Donc là, ça va être le tribunal. Là, ça va être le juge qui va dire « Oui, oui, oui, vous êtes victime ou vous avez été victime. » Mais il, euh, il faut que ce soit passé, que ce ne soit plus en cours. En cours, c'est vous qui décidez. Même un juge ne pourra pas dire « Vous n'êtes pas victime. » Un juge pourra dire plus tard « Vous n'avez pas été victime dans des années, mais vous, vous en foutez, euh, si vous avez eu un accident, vous serez content que... » De, de vous en sortir. Donc un tribunal, cette fois, il va décider, lorsque la victime ne demande plus l'arrêt d'un crime ou d'un délit contre elle, mais qu'elle demande des réparations. Donc là, le tribunal va dire « oui, oui, vous pouvez avoir des réparations parce que vous avez été victime, ou non, vous n'aurez pas de réparation parce que vous n'étiez pas victime. » Et vous pouvez être condamné si vous n'étiez pas victime et que vous avez inventé euh, ça. Donc la jurisprudence va aborder d'autres points, et euh, oui, on peut en citer quatre qui peuvent être utiles. Donc l'aide à apporter doit être immédiate. La victime peut se tromper, ça aussi, euh, elle peut avoir une mauvaise estimation du danger, mais il faut l'aider quand même, parce que parfois elle sera plus en danger que ce qu'elle croit, elle va dire « oh non, c'est pas grave, mais vous, vous devez quand même l'aider, même si elle ne vous a pas appelé à l'aide ». Et puis d'autres fois, elle va se croire en danger, mais il faut quand même l'aider, même si elle s'en sort. Euh, la, la jurisprudence insiste pour dire « on ne regarde pas si plus tard la victime s'en est sortie ou s'en est pas sortie ». C'est-à-dire, ce qu'on regarde, c'est si au moment où vous êtes appelé ou au moment où vous, où vous devez apporter l'aide, est-ce que vous le faites oui ou non Donc la victime peut se tromper, mais il faut euh, l'aider quand même. L'aide doit être efficace. Il ne faut pas se contenter de, de quelques demi-mesures. Il faut que vous apportiez l'aide, vous regardez si ça marche, si ça ne marche pas, vous rapportez à nouveau de l'aide. Euh, vous faites pas l'erreur que de l'autre a dit ah ben j'ai téléphoné au secours je suis parti non non non non non tu téléphones au secours tu attends tu regardes que ça va bien une fois que ça va bien tu t'en vas et puis il y a ce qu'on appelle une infraction instantanée ce qu'on appelle une infraction instantanée c'est qui a lieu à un moment t et euh, qui peut se répéter plus tard par exemple quand vous refusez d'aider quelqu'un ça va être au moment du, du refus, mais si la personne, euh, par exemple dans le cadre de, de violences euh, violence conjugales, vous êtes le voisin, vous savez que la personne est en danger, vous lui elle va vous appeler à l'aide euh, un, un jour, euh, vous lui refusez l'aide. Vous êtes coupable de ce moment-là. Le lendemain, elle vous rappelle à nouveau à l'aide, et eh c'est une deuxième infraction que vous allez faire si vous refusez. Si vous changez d'avis, vous vous l'aidez, tant mieux, mais ça n'effacera pas l'infraction que vous avez faite précédemment. Donc c'est une notion d'instantané. Donc la, la jurisprudence est quand même assez euh, euh, sévère dans les, les cas de refus. C'est-à-dire que même si vous réfléchissez que vous, vous, vous changez d'avis, eh ben, euh, il y a le côté d'instantané qui n'a pas marché. Ensuite, alors ça c'est le point essentiel, on ne peut pas dire, euh, il ne peut pas y avoir de justice... Euh, S'il si y a toujours une infraction en cours Ce n'est pas logique C'est-à-dire qu'un juge qui va être saisi Ne va pas pouvoir dire qu'il va rendre la justice S'il sait que la personne elle est toujours victime Et c'est dingue C'est-à-dire qu'il ne, ne doit plus y avoir de victime en droit français On ne peut pas dire Je suis victime en cours euh, Pardon, il ne peut plus y avoir de victime en cours un juge ne peut pas, un juge, un magistrat, un procureur, même un policier, même n'importe qui, même un avocat, ne peuvent pas dire « Oui, oui, oui, on, on, on va vous rendre justice, mais euh, vous continuez à euh, l'image qu'il euh, qu y avait à couler, l'autre il fait glou, glou, glou, l'autre il, il agonise devant sa voiture, ou la femme, ouch, elle se fait frapper. » Donc euh, non, il ne, euh, ça c'est un, un point très important. Alors, cette vidéo, elle s'adresse aux victimes, essentiellement. Ce n'est pas concevable, dans un état de droit, que des personnes continuent à être victimes d'actes criminels ou de délits en cours. Ça, j'insiste, c'est, je me mets en colère. Non. Donc, les avocats, les magistrats, les policiers qui laissent des actes perdurer, ils sont coupables. Et j'insiste sur le mot, ils sont coupables. Ils sont coupables au minimum du délit de refus d'assistance qui est réprimé par les dispositions, on l'a vu, de l'article 223-6 du Code pénal, première alinéa. On ne peut pas imaginer que des gens qui ont dit oui, moi je vais faire une carrière d'avocat pour défendre les gens, lorsqu'on leur demande de l'aide en disant oui, oui, aidez-moi, ils disent ah, non, non, je vous laisse victime. C'est-à-dire qu'ils commettent, ces, ces avocats, ces magistrats, ces, ces juges commettent une infraction. Voilà, donc euh, ben, les temps ont changé, euh, notamment euh, ces dernières années. Donc jusqu'à présent, il y avait euh, malheureusement toujours des, des, des victimes, alors on n'espère pas très nombreuses, mais par exemple des, euh, des cas de violence conjugales, etc. Donc rappelons quand même qu'il y a une femme qui meurt tous les euh, 3 à 4 jours euh, pour les coups de son compagnon. C'est valable aussi pour des hommes. Il y a des hommes qui meurent tous les 15 à 20 jours parce qu'ils ont une campagne violente. Donc c'est des cas de, de personnes qui sont en danger, qui sont victimes. Et qu'est-ce qu'on va faire Il faut pas, il faut arrêter de, de faire des mains courantes. J'allais dire, vous en faites une ou deux, mais quand les violences continuent, vous êtes victime. Vous devez trouver autre chose. Pour... Donc, donc vous devez agir. Vous devez aller voir, par exemple, vous de, devez demander de l'aide à, à ce qu'on vous sorte de cette situation. Donc là, là vous aurez par exemple des avocats, mais ils vont devoir vous aider. Ensuite, il va y avoir bah, des, des cas, j'allais dire, classiques. Euh, alors, là aussi, l'aide à personne en danger, lorsque ça touche euh, le physique de la personne, c'est bon, ça marche. Par contre, si c'est que de l'argent, ça ne marche pas. Donc, euh, donc là, c'est des cas de victimes, euh, j'allais dire, ordinaires. Moi-même, je suis en exil parce que des policiers ont fait des faux documents avec des, des psychiatres, euh, voilà. Et je ne parle pas de mon, de mon cas, je, je veux parler d'autres personnes. Donc, euh, il... Il existe des gens qui sont victimes euh, en cours, parce que moi je suis en cours, pourquoi je suis en exil Parce que si je rentre en France, avec les faux documents, ils m'arrêtent, ils me mettent en, en, en prison ou en psychiatrie. Je n'ai jamais vu de psychiatre, mais ces gens-là, ces policiers, ils ont fait faire des faux documents à des, à des psychiatres. Pour, euh, pour me déclarer fou, euh, mais pff, bon, euh, voilà, je, je suis un cas parmi d'autres. Il y a d'autres situations qui sont pires, euh, il y a ce qu'on appelle les, les individus ciblés par du harcèlement électromagnétique, ou de la torture électromagnétique, donc là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quelque chose qui est horrible, est, donc euh, on appelle ça individus ciblés, ou en anglais Targeted Individuals, euh, c'est vous prenez un micro-ondes, euh, le micro-ondes chauffe à l'intérieur avec des ondes, euh, mais vous le trafiquez, vous, le faites, euh, vous vous faites sortir les ondes et vous visez les gens, vous visez votre voisin à travers les murs, vous visez euh, euh, tout ça. Et des gens ils se retrouvent brûlés euh. Alors petit à petit et on n'a pas les preuves parce que ce n'est pas.. Euh, C'est invisible les ondes. Donc ce, ces, ces gens-là sont malheureusement euh, euh, relativement nombreux. Euh, je dis relativement parce que euh, c'est tellement horrible qu'il faudrait l'arrêter, mais euh, ça continue et, euh, et ça se fait dans l'indifférence euh, plutôt euh, plutôt générale. Hein. On a, bon, quelques personnes quand ils se mettent au courant, quand ils sont au courant de ça, vont euh, vont le dénoncer, mais euh, mais c'est assez limité et voir des, des avocats. On, on, on va voir, euh, c'est le but de cette vidéo, que vous ne pouvez pas rester victime indéfiniment. Il va falloir faire autre chose et on, on va trouver les solutions, elles y sont. <rire> euh, je, je rigole, c'est triste votre situation, mais je, je rigole parce qu'on va trouver des, des solutions. Vous allez sortir de, de ça, vous trouverez vous-même, euh, vous trouverez de la force et vous trouverez des idées euh, à la fin de, de cette vidéo. Et puis, euh, donc, quand les, les temps changent, ce qui est, euh, ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est après le Covid, euh, l'État, euh, le, le gouvernement, s'est mis à, à, à exagérer euh, et à rentrer peut-être dans une sorte de, de bras de fer avec certaines tranches de, de population, certaines parties de la population, et de plus en plus, ils ont augmenté, c'est-à-dire qu'ils ils ont commencé à s'en prendre, donc ils ont déclaré que les, les vaccins, aujourd'hui on sait que ces vaccins ne fonctionnaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de résultats, et en plus ils sont dangereux parce qu'ils ont des effets secondaires euh, qui sont parfois irrémédiables, il y a des morts, il euh, y, y, y, y a tout ça. Alors que ce, le vaccin euh, ne protège pas, n'empêche pas la transmission du virus. Aujourd'hui, on le sait. Certaines personnes le savaient à l'époque, il y a un an ou un an et demi. On disait non, non. Certains qui se renseignaient, euh, ils savaient que ça marchait pas. Donc, ils ont refusé ce vaccin. C'est notamment dans le cadre des soignants. Et, mais il y avait l'État, le gouvernement a mis une obligation euh, et on devait piquer les personnes pour leur injecter un produit dans le corps. Et là, on va tomber sur une, une atteinte à la personne. Ce n'est pas euh, utile de savoir qui est à l'origine de l'escroquerie. Ce, ce qui est intéressant, c'est que, que vous vous dites « je suis victime, on veut me, me rentrer quelque chose dans mon corps ». Et là, il y a une atteinte à mon, mon physique. Je peux, je peux avoir des effets secondaires, je, on va me piquer... Donc, euh, donc vous rentrez dans le cadre de, de l'article euh, 223-6 du, du, euh, du code pénal. Et quand je disais il y a des gens qui ont accepté d'être piqués, et qui peut-être après vont avoir des effets secondaires, eux ne sont plus victimes, ils ont accepté. Tandis que ceux qui ont refusé, eux, ils sont victimes en cours. Donc on a 15 000 victimes en cours à qui on met la pression, on dit « tu ne toucheras pas de salaire, tu, tu ne travailles pas, tu n'es pas autorisé, tout ça, c'est pas bon ». Euh, voilà. Donc, la nouveauté, c'est le grand nombre de personnes. Et ce qui s'est passé il y a un an, par exemple, un an, un an et demi, c'est soignant avec confiance en la justice donc euh, nous on est quelques personnes à savoir non là il n'y a pas de justice en france c'est un cirque c'est un, un théâtre euh, Je mets l'image voilà euh, les, les avocats ils dansent <rire> euh, ils se foutent de nous <rire> enfin certains beaucoup euh, se foutent de nous ils nous font croire qu'il y a une justice alors qu'il n'y a pas de justice en france et ça l'erreur euh, est dans la tête de beaucoup de personnes c'est à dire que euh, en france le système est, est fait tels que euh, on peut avoir des juges honnêtes au premier niveau, mais plus on monte, dès qu'on va en, en, en appel, en cassation, euh, ou, ou pire dans le gouvernement, dans les instances, euh, Conseil supérieur de la magistrature, etc., plus on monte, plus on a de chances de, de tomber sur des, des personnes qui sont corrompues, qui magouillent, qui trafiquent, c'est-à-dire euh, les vrais voyous. Ils sont plus, ils euh, sont dans la hiérarchie. Euh, plus on monte, plus on a ça. Et les gens qui croient en la justice, qui croyaient en la justice, euh, ils se trompaient, c'est-à-dire eux ils disaient « ah ben oui, euh, le juge de, de premier degré euh, m'a donné tort, euh, mais je vais monter et je vais gagner ». Euh, il y en a même qui disent « ah ben euh, j'ai perdu devant la France, mais je vais aller de, devant le, la Cour européenne pour gagner Ben euh, ». Excuse-moi, euh, déjà la Cour européenne, tu auras ton... ton le rendu dans 3-5 ans, donc peut-être même que tu auras atteint l'âge de la retraite, donc ils n'auront même pas à, à, à obliger, puisque ton affaire va tomber à l'eau. Euh, D'autres sont plus jeunes, mais en, en tout cas, euh, l'erreur voilà, est de croire qu'on a une justice en France, ce n'est pas vrai. C'est le principe de cette vidéo. S'il y a des gens qui sont victimes en ce moment, il ne peut pas y avoir de justice. C'est très important de se mettre ça dans la tête. Et, et malheureusement, donc il y a un an, quand les, les, les soignants, par exemple, qui étaient licenciés ont, ont saisi des avocats, ils étaient sûrs, ils se disaient « je vais payer de l'argent, je vais gagner, euh, je vais avoir des avocats qui vont, qui vont marcher ». Ben non, tu peux avoir le meilleur avocat du monde, si le juge est corrompu, tu auras toujours perdu. Donc, ce n'est pas bon. Et en plus, je répète, vous êtes des victimes en cours, mais vous ne le disiez pas. à l'époque, il y a un an, un an et demi, vous étiez sûr de gagner. Aujourd'hui, vous, vous, c'est triste, mais vous déchantez un peu, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de justice. Et vous vous dites, ben non, je ne paye plus d'avocat parce que euh, je ne paye pour rien, c'est comme ça, et vous êtes défaitiste. Et on, on a gagné contre vous. Vous continuez à rester victime, vous ne faites plus rien. Ce n'est pas bon. Vous devez... Avoir du sursaut. On, on, on, on y va, on y va, parce que là, on accuse les avocats d'être incompétents, c'est-à-dire de ne pas agir en fonction de cet article qui dit on doit aider les victimes en cours. Il ne peut pas y avoir de justice. Un juge ne peut pas rendre un jugement concernant la réintégration des soignants si euh, s'il ne réfléchit pas à l'injection d'une seringue, une seringue qui rentre dans la peau et qui met un produit qu'on ne connaît pas. Et ça, ce n'est pas un juge qui n'a pas fait de médecine qui va le décider. Donc, ça, c'est la, la première erreur. Donc, les soignants, sur les 15 000, vous pouvez être plusieurs à, à réfléchir sur cette vidéo que je présente et dire, mais non, mais maintenant, ok, ça fait un an que j'ai payé des avocats, ça fait un an que j'ai compris que ça marcherait pas, faites pas des pétitions, tout ça. Évitez aussi, alors là, ça, ça, ça me sort de la tête, il y a des avocats, qui, qui passent à, à, sur des plateaux télé qui disent euh, oui je suis contre le vaccin et ils font des associations, ils font ils font du blabla, ils font tout ça. Mais, mais regardez, est-ce que cet avocat a gagné des procès Donc arrêtez d'écouter les avocats qui font du blabla. Et là, euh, je vais passer à la... Euh, donc ça c'est la théorie, vous dites, ouais, ouais, ouais, ouais c'est bon. Et, et j'arrive à la pratique. La pratique, j'ai écrit. La pratique, euh, c'est euh, euh, comment euh, comment se sortir de ça Et l'erreur, elle est de, des avocats. Moi, ça, je maintiens qu'un avocat... Vous allez voir un avocat. Vous lui dites, ben voilà, aide-moi, tout ça. Je suis victime. Parce qu'avant, vous devez le payer. Et on est dans le cadre du... Euh, on va prendre l'exemple du médecin qui est euh, du secteur euh, non conventionné, secteur 2, qui fait des excédents d'honoraires et qu'il faut payer plus cher. Donc, quand vous avez l'argent, vous le payez. Mais quand vous êtes victime, vous ne devriez pas payer l'avocat. L'avocat, déjà, vous, euh, il ne doit pas y avoir de victime en France, tout court. Donc, quand une victime... Euh, pardon, il ne doit pas y avoir de victime en cours en France. Quand une victime va avoir un avocat, l'avocat, normalement, il, il le prend gratuitement. Il ne va pas le prendre gratuitement. Je vous donne la réponse, c'est l'aide juridictionnelle qui paye. Soit l'aide juridictionnelle, soit les assurances. Mais vous n'avez... Vous avez zéro à débourser. Alors, bien sûr, l'avocat va vous dire « Oui, mais moi, c'est difficile, il faut que je gagne mon argent, tout ça. Euh, » Et donc, je, je prends plus cher. Et, et, et plusieurs d'entre vous se disent, ah ben oui, si je paye l'avocat, je vais gagner. Euh, ça aussi, c'est une erreur de croire que parce que vous payez, euh, vous, vous aurez du service. Et il y a des gens que vous allez payer une fortune, vous allez vous faire avoir. Euh, alors, euh, pardon, pas tous. Il y, a, il y a des avocats, ils font leur travail honnêtement, ça, il faut le dire. Mais, mais d'autres, vous pouvez payer des services, vous, aurez, euh, vous, vous pouvez payer cher, vous aurez un mauvais service. Et vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle et avoir un très bon service. Je, je, je suis passé par l'aide juridictionnelle pour certains certains cas, et j'ai eu de très bons services d'avocats Pour d'autres choses que, que le fait d'être victime. Euh, voilà, donc... Euh, et, et dans l'aide juridictionnelle, c'est écrit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de, de revenus. C'est-à-dire, normalement, l'aide juridictionnelle, c'est ceux qui ont moins que le SMIC, moins que le RSA... Et vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle et avoir un très bon service. Je, je, je, je suis passé par l'aide juridictionnelle pour certains, certains cas, et j'ai eu de très bons services d'avocat. Et, et dans l'aide juridictionnelle, il y a une case à cocher en disant, euh, dans, des, dans, dans, le, dans le cadre de, de crimes graves, etc., donc là on rentre dans le cadre du, du 223-6, l'article 223-6, euh, l'aide juridictionnelle, elle est attribuée systématiquement. Donc l'avocat, il prend votre dossier et il le traite. Alors là aussi, on peut avoir euh, tous les. Il ne faut pas aller voir tous, euh, toujours le même avocat, mais il y, y a des avocats euh, donc, euh, qui ont des tarifs. Comme euh, je prends l'exemple, je reprends le parallèle avec le médecin conventionné. Donc lui, il, il exerce depuis longtemps, l'avocat qui exerce, qui a une certaine euh, connaissance du droit depuis longtemps, etc., ok, il a des tarifs chers, mais vous avez des avocats qui, qui, qui, sont, qui arrivent, ils sont juste diplômés, ils ont été stagiaires, etc., et ils sont bien contents de prendre une affaire, surtout pour aider une victime. Donc ne me dites pas qu'il faut payer tous les avocats chers. Non, il y, y a des avocats, qui sont nouveaux, vous leur un cas grave, par exemple contre l'État français, ça, ça aussi, normalement ils disent euh, « ok, c'est une bonne affaire, je vais faire ma renommée, je vais être connu euh, ». L'avocat qui réussit à faire intégrer les soignants, moi je vous dis, euh, il, il va être accepté, il, va être, euh, il, il aura du succès. Et, et malheureusement, euh, ben les avocats ne comprennent pas ça ou alors ils vont vouloir se faire payer plus cher. Et, euh, et, et donc ça, c'est la théorie. Et maintenant, on va passer à la pratique. Donc moi, j'ai dit que j'étais victime. Et je ne vais pas hésiter à mentionner le nom de, de, de plus d'une du, de de, dizaine d'avocats qui sont mauvais dans mon affaire. Et ils sont, et j'insiste, ils sont coupables. Et c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. C'est-à-dire que euh, eux, ils disent « Non, non, j'ai pas envie de regarder ça, j'ai pas envie, euh, surtout, par exemple, pour les individus du c'est pas mon cas, mais euh, pour les... Euh, non, non, non, non, ça, je comprends pas, je, je prends pas. Euh, Excuse-moi, tu dois, tu dois prendre. » Et donc, je, je vais citer des, euh, des, des noms d'avocats. Donc... Bernadette Bandler. Matteo Bonaglia. Donc lui, il va rentrer dans le même cadre que, que le suivant, euh, Juan Branco. J'ai appelé, j'ai demandé de l'aide à, à certains avocats. Quand je voyais euh, dans mon affaire, par exemple, j'ai une affaire contre l'État français, c'est-à-dire il, il y a une organisation, euh, une agence gouvernementale, qui, euh, qui tend des pièges aux, aux, aux personnes aux, qui est euh, à la place Vendôme, c'est-à-dire le ministère de la Justice, et ils sont en train de, de magouiller des, des pièges. Donc là, vous faites tomber euh, le, au moins le ministre de la Justice, vous faites tomber peut-être le gouvernement. Si ça va plus loin, et c'est la même affaire que Fillon avec euh, Pénélope, sauf que euh, eux, ils étaient connus, c'était c'est un politicien. Et, euh, mais en fait, ils étendent leur dossier à énormément de personnes. Il y avait 50 000 personnes comme moi qui étaient euh, qui étaient fichés et, et, euh, et contre lesquels on tend des pièges euh, donc donc ça la personne qui prend mon dossier elle fait elle fait tomber euh, elle fait tomber pas mal de monde et, et quand euh, quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes il y a eu des avocats qui qui ont qui sont montés au credo qui disaient oui on est bien et Juan Branco on est un hein. ». donc je m'étais dit ben tiens lui euh, il, il veut quelque chose ben, je lui donne mon affaire mais non euh, il, il répond pas euh, il, et donc, il est coupable parce qu'il reçoit le dossier, mais il dit « non, non, je ne vais pas traiter ». Quand les gens sont connus, pourquoi je passe par lui Parce que lui, euh, lui ou d'autres, vous-même, quand vous êtes malade, vous allez voir un spécialiste. Si vous avez un problème, par exemple, avec des, des policiers ou des juges, vous n'allez pas voir des avocats qui sont spécialisés pour défendre des policiers. Ça, vous le voyez, par exemple, dans les bouches du rhône il y, a, il y a un avocat, un ancien député, euh, qui était Front National, qui était pour la défense des policiers. Je ne vais pas aller le voir, euh, je ne suis, suis pas fou. Donc je vais plutôt aller voir des gens plutôt à gauche, en me disant, bah ben, tiens, eux, ils vont défendre les citoyens, plutôt que défendre des, euh, des, des policiers. Il faut de tout, il faut des avocats qui défendent des policiers, des avocats qui défendent les citoyens. Mais euh, voilà, et donc, je... Euh euh, Juan Pranco, il aurait pu me dire « Ok, parce que lui et d'autres, faut pas croire qu'ils travaillent tout seul sur le dossier. Ils ont des collaborateurs, tout ça, et ils donnent le dossier à d'autres. Et lui, quand il voit mon dossier arriver, il s'est dit « Ok, j'ai n'ai pas le temps, et en plus, c'est pas mon tarif, parce que lui, il prend cher. Euh, » Sauf quand il veut faire de la pub euh, pour lui à la, à la télé. Euh, et, et, et il va le donner à un autre. C'est-à-dire que quand vous allez voir un avocat et que l'avocat, euh, ce n'est pas son tarif, euh, il n'a pas envie d'avoir ça. C'est lui qui doit contacter d'autres collègues à lui. Euh, ils, ils connaissent, les avocats se connaissent entre eux. Ils assistent à des audiences, ils savent qui défend bien, qui ne défend pas bien, euh, quand, quand ils vont passer plein d'affaires. Euh, parce que lors des audiences, euh, ils, ils, ils sont une dizaine d'avocats à assister à l'affaire. Donc, euh, ils, ils se connaissent entre vous, vous, le simple individu, vous ne connaissez pas les avocats. Mais eux se connaissent. Donc quand il y en a un à qui vous dites le dossier, il doit faire ce que aurait dû faire euh, n'importe qui, par exemple le médecin qui est conventionné, ou, ou, ou un autre qui va dire je transmets le dossier à quelqu'un d'autre. L'avocat doit transmettre le, le dossier à, par exemple, un jeune avocat qui vient de démarrer en lui disant Mais tiens voilà ici tu as une affaire tu, tu peux marcher et en plus si tu as besoin d'un coup de main je te donne un coup de main. Donc euh, donc voilà. Mais ces gens-là, euh, Ron Branco et d'autres. Euh, le prochain Régis de Castelnau, donc euh, voilà, c'est des gens euh, aux, auxquels on, on se dit, ben bah, tiens, c'est bien, euh, ils, ils vont nous aider, mais, mais non. Euh, eux, ils veulent euh, la lumière des caméras, et c'est pour ça que, quand je disais les temps changent, euh, c'est que maintenant, quand on peut donner le nom de ces avocats qui sont coupables, parce que là, je donne de, le nom des coupables, je, je, je termine la liste. Donc, euh, Ron Branco, coupable, Régis de Castelnau, coupable. Marie-Cécile de La Chapelle, Frédéric Delaméa, Claudie Hubert. Claudie Hubert, c'est euh, une avocate que je voyais depuis longtemps à Aix, donc euh, pour moi, c'était ma, ma seule avocate, mais elle ne m'a pas aidé. Et, euh, et, et dernièrement, euh, rien, elle, elle a balancé mon dossier. Et cette femme, euh, je pensais qu'elle était bien, mais je crois qu'elle est euh, correspondante LFI, la France insoumise, pour Aix-en-Provence. Eh bien, euh, voilà, on croit que certaines parties euh, vont vous aider, mais non, il euh, y, euh, y, y a quelque chose qui cloche derrière. Donc ne faites pas confiance à la politique. N'allez pas voir les uns les autres. Ils sont tous euh, pareils. Vous aurez des incompétents pareils, des coupables pareils. Et, et ces gens-là, cet avocat, est coupable de ne pas m'avoir aidé. Euh, alors que je suis, ai tout, je suis toujours en besoin. Tant que je suis réfugié à l'étranger, je, je suis victime en cours. Moi et, et d'autres, tant que vous êtes 15 000 euh, euh, soignants non intégrés, vous êtes victime en cours. Karine Lévesque, la suivante. Alors elle, méfiance, parce qu'elle a été attribuée par l'aide juridictionnelle, donc c'est le barreau de Versailles, le barreau de Versailles, il faut savoir qu'ils euh, se mettent un logo, regardez bien le V euh, de, de Versailles, eh bien, regardez l'ombre derrière, il y a trois ombres au lieu de deux. C'est euh, un, un symbole caché de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons, c'est trois points, ils ont fait trois traits pour ne pas euh, faire trop flagrant, ou alors ils ont fait deux traits qui sont le… il euh, y a le compa et l'équerre qui sont des, des symboles, et le fil à plomb au milieu. Voilà, donc là, une image de fil à plomb inversé. Donc, Karine Levesque, euh, coupable. Roselyne Malocco, ben, elle m'a bien aidé dans une affaire euh, prudomane, mais elle a été coupable parce qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle sait que je suis en danger, mais elle n'agit pas, elle est coupable du délit de refus d'assistance. Guillaume Metz, Nicolas Milanini, Aubéry Sallecroix. Aubéry Obé Sallecroix, alors elle, euh, ça, je vais encore faire une parenthèse, euh, au moment donc des, des Gilets jaunes, il y a eu des avocats qui disaient « oui, oui, on va vous aider gratuitement ». Donc moi, euh, à, à l'époque, je, je cherchais euh, donc un avocat pour m'en sortir, avant de fuir, parce que j'ai fui la France, parce que je ne trouvais pas d'avocat, c'est quand même grave. C'est-à-dire que je, je savais que les policiers avaient fait des, des faux documents, si j'avais eu un, un, un avocat qui disait « Ok, voilà, ça c'est des faux, on les fait sauter », je suis innocent. Mais non, l'avocate, euh, donc celle-ci, c'était une avocate des Gilets jaunes, je me disais « Elle va aider les, les citoyens contre l'État ». Et en fait... Euh, malheureusement, c'est comme les, ce qui se passe avec, par exemple, dans des manifestations, il y a des policiers qui se mettent en civil, qui se font place, euh, passer pour, euh, des, euh, pour des casseurs dans des manifs, ils cassent et, euh, et ils portent du tort à la manif. Et bien, euh, donc, c'est des, des policiers qui sont des faux euh, manifestants. Et bien, de la même façon, il y a des avocats, que j'appellerais des faux avocats, qui vont dire, oui, on va défendre les, les gilets jaunes, et, et cette femme est une ordure, euh, donc je, euh, je redonne son nom, euh, au Péry-Salcroix, et elle est aidée de la suivante, qui est Julie euh, Mulateri. Donc les, les deux, c'est des... Euh, je, je dirais... Euh, ce qu'elles ont fait, c'est de la pourriture. C'est-à-dire qu'elles elles prennent des dossiers des Gilets jaunes pour les pourrir. Je, je vais rappeler le chiffre des, des Gilets jaunes. Il y a eu 4000 condamnations à de la prison. Donc il y a eu du sursis. Il y a eu 1000, non, dans les 4000, il y en a eu 1000 condamnations à de la prison ferme. Et dans ces 1000 de la prison ferme, il y en a eu 400, c'est énorme, 400 sur toute la France, 400 personnes, 400 gilets jaunes qui ont été emprisonnés avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que tout de suite, on te prend, on te met en prison, on libère quelqu'un de droit commun, c'est-à-dire un petit voleur, un truc comme ça, on le met dehors et on va mettre un gilet jaune à la place. 400. Et pourquoi ils ont été, euh, pourquoi ils ont été emprisonnés comme ça Parce qu'il y a eu des, des pourritures d'avocats, comme euh, Aubery, ça le croit, à Aix-en-Provence. Euh, où, où ça compare ce euh, Julien Milateri, qui faisait semblant d'aider les Gilets jaunes et qui en réalité pourrissait leurs dossiers pour les faire condamner. Alors ces condamnations parce que après avec le, le parquet eh bien, il s'arrange parce que le parquet il a pour ordre de, pour instruction de la part du ministre de la justice de condamner des Gilets jaunes donc, euh, voilà. et puis sur d'autres affaires euh, c'est du milieu. Le suivant. Julien Occhipinti Jocelyn Pescuita Jean-Pierre Reine voilà, donc ça c'est une liste de, de quelques-uns, euh, ce sont des avocats qui sont coupables et je le dis moi-même. Et ça, c'est l'exemple que je vais vous montrer, c'est-à-dire que j'ai parlé de la théorie de, de la culpabilité de, euh, de la non-assistance à la personne en danger, et, je, euh, et la pratique, c'est je donne le nom. Et ça c'est nouveau, quand je disais euh, il y a quelque chose qui est nouveau. Alors, les Français ont gagné, par exemple, il y a 200 ans, un peu plus de 200 ans, on a eu les, les la déclaration des droits de l'homme et du citoyen tout ça on a eu des avancées on a eu notre république tout ça et puis après ça ça a stagné et puis euh, il y a eu internet euh, récemment mais par exemple il y a 50 10 ans ce que euh, là on va, va s'en sortir mais euh, il y a 50 10 ans on ne pouvait pas faire on aurait fait un blog on aurait fait euh, euh, un, un article qu'on aurait transmis à, à un cercle proche de nous sur euh, par exemple avec nos adresses mail mais c'était pas forcément des gens intéressés euh, donc ils auraient été si un peu intéressés mais mais sans plus et là ce qui est tout nouveau depuis 2-3 ans ou cinq ans c'est qu'on a des d'autres réseaux qui commencent, des réseaux sociaux qui commencent à, à évoluer, donc euh, Facebook faut oublier, euh, tout ça. Euh, mais il y en a d'autres, par exemple, il y a Telegram, les gens vont se mettre euh, sur, sur ces réseaux, il y a, il y a Twitter, c'est discutable, mais pourquoi pas et, et là, on va commencer à faire de, de la pub en se disant, ben voilà, là, il y a des avocats qui sont coupables. Parce que je répète, quand vous êtes victime en cours, vous avez le droit de dire que la personne est coupable. C'est quand le, le crime est arrêté. Par exemple, on, on vous arrache un, un téléphone ou un sac à main, vous dites au voleur, vous ne dites pas au prétendu voleur. Ah, je crois qu'on m'a volé. Ben non, tu crois ou tu, tu sais qu'on t'a volé ou tu ne sais pas qu'on t'a volé. Donc euh, oui, quand c'est en cours, vous appelez, vous dites, la personne est coupable. Ensuite, on arrête. Le, le prétendu coupable, on fait une petite enquête, on va voir, et puis donc le crime s'arrête, le délit s'arrête, pour des agressions, par exemple. Euh, et ensuite, on va mettre 2 ans, 3 ans, et pendant cette période de 2 ans, 3 ans, vous n'avez plus le droit de traiter les gens de coupables. Là, vous dites, c'est le prétendu, euh, donc là, les personnes sont prétendues innocentes, jusqu'à ce qu'un un, un jugement tombe. Mais, mais tant que c'est en cours, vous avez le droit de dire que les gens sont coupables. Donc moi, là, c'est 10 non, 10, 12 noms, ces gens, je dis qu'ils sont coupables, d'une infraction qu'ils ont commise, et qui con... euh, donc c'est une infraction instantanée, et je leur donne la possibilité, euh, sur les, les 10 ou 12, là, de certains, de changer d'avis et de dire « Ok, monsieur Aubert, on prend votre dossier euh, et, et, et on va le traiter euh, ». Je pense par exemple à Juan Branco, alors pas lui, forcément, mais qui le passe à d'autres, peu importe. Et, euh, et là, quand ça, ça va marcher, vous, vous allez faire pareil, par exemple les, les suspendus vous, Donnez le nom des, des avocats qui vous refusent. Vous allez le voir, vous dites, moi, j'arrête de payer. Vous prenez l'aide juridictionnelle, c'est gratuit, pour moi, je vous paye zéro, et vous me sortez de là, je suis victime en cours. Et, et, et vous vous fâchez. Les parents, à qui, si jamais ils remettent les masques, vous, vous, vous prenez un avocat, vous dites, voilà, moi, mon fils, il est, mon fils ma fille, il est en train de... Euh, on, on lui remet des masques, ce n'est pas bon, il est victime d'une affaire maintenant, vous le sortez d'affaire tout de suite. Et sinon, je balance vos noms et je vous accuse publiquement de euh, de, de refus de euh, refus d'assistance. Voilà. Alors, pour terminer, le but de de cette de cette punition de de prison, cette peine de prison ou d'infraction ou d'amende, n'est pas de punir les gens plus tard de dire OK, euh, vous avez commis le délai de non-assistance à personne qui demandait de l'aide. C'est euh, c'est de d'éveiller de, chez les gens l'idée euh, qu'ils doivent maintenant aider. Voilà. Donc, euh, donc le but n'est pas de punir plus loin. Moi je préfère qu'il n'y ait personne qui soit puni, mais que tout de suite vous nous aidez tous. C'est-à-dire euh, que toutes les victimes soient aidées et, et sortent, et ne, il ne doit plus y avoir de victimes en cours. Voilà, donc merci pour euh, l'attention, j'espère que ça va vous donner de bonnes idées pour euh, pour gagner, et, et à bientôt. Au revoir.